Salut à tous, c'est Laurent pour un nouveau épisode sur les messageries et notamment Orange Mail. Vous avez été peut-être un jour confronté au problème que vous ne recevez plus aucun message sur votre boîte mail. Je vous propose en quelques secondes de résoudre le problème. Donc ici, on se retrouve sur la boîte de messagerie. Donc là, je suis bien sûr reçu. Et nous, on va aller dans « Mes préférences » ici. « Mes préférences ». Ensuite, on va aller sur « Mes mails ». Et ici, on va aller voir « Transférer mes mails vers une autre boîte ». Je clique dessus. Ensuite, hein, je vais décocher « Ne pas transférer les messages ». Et ici je peux enlever le nom de la personne qui avait été euh, l'adresse mail qui avait été saisie et là je vais valider et à partir de là vous allez pouvoir de nouveau recevoir vos mails Donc. alors ce problème est lié souvent et même quasiment toujours lié à un piratage donc faites attention à vos mots de passe hein, qui ne soient pas trop faciles. Alors une autre chose à aller vérifier, euh, si vous avez eu ce problème, c'est aller dans vos contacts. Dans mes contacts, généralement, le pirate, parce que hein, c'est souvent des pirates, euh, supprime vos, euh, vos, vos contacts. Donc là, vous hein, voyez ici, si je vais dans mes contacts, j'ai plus aucun contact. Donc il va falloir aller dans restaurer la corbeille ici. Et là on va, on va confirmer hein, la, la restauration des contacts. Et tous vos contacts vont, vont de nouveau réapparaître. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pensez pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao